Aujourd'hui, on plonge dans le record du monde des fractures osseuses d'Evil Keneval. Je ne comprends pas. Evil Keneval, Le cascadeur qui a battu des records avec ses incroyables cascades et ses blessures impressionnantes. Ça va péter. Evil Keneval est un cascadeur américain. Yeah. qui s'est fait connaître grâce à ses sauts de moto à couper le souffle. Tout au long de sa carrière palpitante, il a pris des risques qui ont captivé les spectateurs. Oh. Kenny Even n'a pas seulement brisé des records avec ses cascades, il a aussi brisé ses os. Oh, c'est con ça Avec environ 433 fractures osseuses, il détient le record du plus grand nombre de fractures dans une vie. Bravo Wow Les fractures étaient principalement causées par des sauts en moto époustouflants, qui se terminaient souvent par des accidents très très brutaux. Cependant, ces revers n'ont jamais empêché Cannibal de remonter sur sa moto et de repousser ses limites. La carrière d'Evil Cannibal prouve que parfois briser les os peut mener à briser des barrières. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Abonne-toi, ma gueule.